Dans cette vidéo, nous allons appliquer la notion de projeté orthogonal sur un exemple. On considère un carré ABCD de centre O. On note I le milieu de AB et J le milieu de OA. Faisons la figure. O est, par exemple, le milieu de AC, que l'on peut placer au compas. On place ensuite les milieux I et J. Le projeté orthogonal de O sur AB s'obtient en traçant l'unique perpendiculaire AAB qui passe par O. Puisque OAB est isocèle en O, cette perpendiculaire est la médiatrice de AB et passe donc par I, qui est ainsi le projeté orthogonal de O sur AB. Pour faire la projection orthogonale de A sur BC, on doit tracer la perpendiculaire ABC qui passe par A. Mais puisque ABCD est un carré, c'est AB. Le projeté orthogonal de A sur BC est B. Le projeté orthogonal de A sur AC est A lui-même, car la projection orthogonale ramène tous les points sur AC et ne modifie aucun point de la droite destination AC. Le projeté orthogonal de B sur AC s'obtient encore en traçant la perpendiculaire A à C passant par B. Et comme les diagonales de ABCD sont perpendiculaires, on obtient le projeté O. Reste à projeter I sur AC. La perpendiculaire AAC passant par I passe aussi par J, ce que l'on peut justifier, par exemple, en utilisant le théorème des milieux ou de Thalès dans AOB.